Gainsbourg, Bachoung et Souchon. Aussi l'île de Ré, le macho Pichu. Aimer l'âge haut, les ciels de Turner Il voulait du soleil, des vagues plein ses yeux. Il aimait la terre et les montgolfières, les grands espaces, le désert berbère. Il aimait le vin qu'on buvait chagrin, avec les copains, le Costa Rica. Comme Jean-Michel Keradec parti trop vite. Comme Jean-Michel Keradec parti trop tôt. L'autre mec, l'autre l'archéo de service, l'artiste, l'astèque. L'autre mec, c'était mon pote, celui qu'on écoute les nuits dans le brouillard, c'était mon frère, le gardien de phare, écolo comme dit ça, l'écolo de service. Il aimait les mots perdus dans les phrases, les poètes qu'on tague à grands coups de rasoir. Dans le fond des tribus cent mille pyramides. Il aimait les rimes et la prose, l'esprit du Goldstream. Il aimait Cusco, le silence des ans. La légende de Jim et le tennis de table. Il avait peur de la mort et des sarcophages. Rêver de pays lointains, surtout du Costa Rica. Comme Jean-Michel Keradec parti trop vite. Comme Jean-Michel Keradec parti trop tôt. C'était mon pote, celui qu'on écoute des nuits dans le brouillard. C'était mon frère, le gardien de phare, le coloscopiste, le colos de service. Mon frère, l'autre acte, snack.